Salut tout le monde, dans ce tuto on peut voir comment réaliser une bande kilométrique un pâte polymère. Pour les faire on a besoin les silicones, la pâte chimon, les mousquetons porte-clés plus un piton, les scotchs si c'est possible, des masquages, un stylo ou noir plus la peinture acrylique du papier sulfurisé, papier à poncer et, naturellement, toujours des outils pour bien travailler. Avant tout, on enlève les pitons de la borne kilométrique originale pour pouvoir bien la mouler. Avant de commencer, bien lire les indications du fournisseur. Et maintenant, on va prendre une égale partie la pâte blanche, la pâte bleue du silicone et on la mélange jusqu'à un bleu clair homogène. Sur du papier sulfurisé, on commence à travailler la pâte pour puis écraser dedans la borne kilométrique. Ensuite, on prend l'étang d'arranger bien les Après un quart d'heure de séchage, le moulin silicone est finalement prêt. On prend la pâte fimon, on la chauffe bien. inserire dalla forma che è un bien giusto di On fait cuire la pâte fimo dans le four, à peu près 30 minutes à 110 degrés. Pour information, jamais en micro-ondes, une fois que c'est bien cuit et froid, on a finalement la borne kilométrique. Bien lisse, et pour corriger quelques défauts, on peut la poncer. Avec les scotch de masquage, on va délimiter la partie qui sera des couleurs jaunes. On prépare les mélanges de peinture on va passer à trois couches pour avoir un effet bien uniforme et surtout on laisse bien sécher entre une couche et l'autre. Si on a des petites imperfections, on peut les corriger facilement avec du papier ponce. On prend l'épitome et on va l'introduire délicatement dans la pâte Chimo. Et maintenant la finition fait un bille noire, n'hésitez pas à personnaliser votre petit cadeau et à faire une surprise inoubliable. Avec les rubans, on fait un nœud, on coupe un biais les rubans en plus et on les fixe avec du vernis en ongles. N'oubliez pas que dans les silicone, on peut couler du plâtre, savon, cire et résine cristal. J'espère que c'est tout ça vous a plu et n'hésitez pas à me suivre pour voir les prochaines idées de Ciao!